Salut les DD. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi, nickel Et n'oubliez pas, les nuisibles ils sont partout, mais il y a toujours une solution pour les détruire, Dédé Frelon Alors la vidéo d'aujourd'hui ça va être un nid de frelon de la saison 2017, puisqu'on est au mois de janvier, donc il n'y a pas de frelons, la saison est finie alors vivement en 2018 pour avoir des nouvelles vidéos mais il me reste quelques vidéos encore à vous montrer donc là c'est un nid de frelon qui est dans une cabane fabriquée maison vous allez voir que quand même il était bien caché et hyper dangereux mais pour le propriétaire parti pour la vidéo prêt pour le combat on va aller les embêter un petit peu allez. Allez, super nid de front asiatique On va essayer de ne pas se faire piquer Entrée principal. salut Donc, on voit bien la tâche, belle attache au niveau du plafond. Donc, là, ben, ça prend cher. Hein. Donc il faut bien laisser agir hein. On voit quand même qu'il est énorme bon, Vous ne le voyez pas mais je me fais attaquer de partout hein. Donc je fais quand même très attention au niveau de mon visage, hein. il ne s'agit pas de piquer à travers la grille. J'espère que vous entendez bien. Bon, il y a quand même plein encore. Hein. Il y en a pas mal qui sortaient. Et pourtant, on est euh, mi-novembre. Hein. Allez, sur le visage, faire attention bon, on va essayer de regarder un peu, peu l'intérieur bon, vous voyez quand même qu'il y a encore des larves hein. donc euh, c'est que c'est encore actif hein. Et pourtant on est innovant comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Bon ben maintenant il faut laisser agir. Donc vous voyez le propriétaire, eh ben, il avait fait une petite cabane, il avait mis une couverture pour couvrir l'entrée. Et euh, quand il a ouvert ça, ben, surprise. Donc les frelons asiatiques s'installent partout. Jouent à cache-cache avec nous. Donc il euh, ben, faut faire très attention. Hein. Dès que vous voyez des frelons tourner à droite à gauche Qui rentrent dans un endroit Méfiez-vous Voilà les dédés, la vidéo est terminée J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas le petit pouce bleu De vous abonner à la chaîne Vous pouvez me suivre sur Instagram maintenant donc vous aurez le lien en bas de la description. Je vous dis à très bientôt les Dédés